Moi je suis Lauriane votre coach en langues étrangères. J'accompagne les nuls en langue à parler anglais couramment en six mois grâce à la méthode PRI. J'organise une webconférence pour vous révéler les trois secrets qui vous permettront de parler anglais couramment en six mois sans partir à l'étranger et sans perdre de temps parce que c'est beaucoup plus facile de parler anglais en en six mois qu'en dix ans et vous comprendrez très vite pourquoi lors de cette webconférence. pour vous inscrire c'est très simple il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et vous recevrez votre mail de confirmation quelques minutes après si ce n'est pas le cas n'oubliez pas de vérifier votre dossier spam en attendant euh, de vous retrouver lors de cette prochaine, prochaine session de conférence je vous souhaite un excellent marathon des langues <musique>